Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 228 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Capcom VS SNK Pro euh, 2000. Alors le fou, le titre en entier, euh, vous la, vous venez de le voir passer, euh, je ne l'ai pas retenu par cœur, même s'il faudrait, on va le revoir passer de toute façon. Euh, donc voilà, data j'en ai pas, on va démarrer, donc c'est un jeu de combat toujours, donc c'est un VS, donc on n'est plus sur du Marvel comme dans les anciens épisodes. Et euh, bon voilà, c'est un jeu de combat. On va, on va le tester. On va voir un peu ce qu'il donne par rapport aux autres. Euh, ça fait deux mois que j'ai pas fait des vidéos. Alors la dernière vidéo que je viens de publier euh, hier, enfin par rapport à la date aujourd'hui, hier, euh, en fait, a été tournée il y a deux mois. Et euh, j'avais un peu la flemme. En fait, quand vous avez pas le goût de de, de faire euh, de faire le boulot, ben du coup, en fait, vous faites pas parce que vous préférez faire de la qualité. C'est ce que je fais. Et, euh, et donc là, bon, ouais, j'enregistre cet épisode. Pour continuer un peu ma série, donc everybody, nobody, alors it's true, c'est bien, c'est en anglais toujours un jeu de combat, mais on s'en fout complètement, donc c'est un peu les annonces, euh, ouais, donc c'est pas mal, est-ce que je vous les laisse, alors voilà, Capcom, et SSNK, je vous laisse le son de ça, Capcom versus. SMK. Bon voilà on en a raté hein. Une partie euh, Capcom vs SNK donc j'ai compris Donc Millennium Fight 2000 Pro Voilà bon le titre en entier euh, Vite fait je sais pas si je vais le mettre sur le titre De la vidéo sur Youtube tellement c'est long ouais, je On va peut-être raccourcir Donc on prend le mode arcade comme tous les jeux de combat Que j'ai testé et que je testerai parce qu'il y en aura d'autres, sûrement. On va peut-être changer un petit peu après celui-là, parce que bon, ça fait quand même le troisième d'affilée. Je pense qu'on va peut-être en avoir marre. Donc, Capcom ou SSNK, qu'est-ce que je fais euh, Ah oui, je choisis donc euh, Capcom ou SNK. Donc euh, on va choisir là. Capcom. Voilà. Donc ça met un peu du temps. Alors là, j'ai mes personnages. Euh, C'est un peu la merde. Euh, il y en a 59 milliards. Alors bon, bah, je vais en prendre un peu hein un peu au pif, au pifomètre, voilà, et puis il est bien, Ken et chun li enfin je regarde celui qui, celui qui m'intéresse un peu, ouais, je le connais absolument pas, je vous dis, c'est pas mon univers du tout, euh, j'y joue, bah justement, je découvre en même temps euh, ces personnages un peu euh, atypiques, donc moi c'était plutôt Marvel, euh, franchement Marvel, bon bah, on les connaît tous, ceux-là c'est vrai un, un peu moins, il hein, faut être dans l'univers. Donc le B.S., c'est parti, donc, mes deux persos à gauche contre les deux persos à droite. D'ailleurs, il y en a c'est le même que le mien. Et en fait, les deux, ça a l'air d'être les mêmes, en fait. Je crois même que je vais jouer contre moi-même. Non, ou alors Alors, en fait, on dirait le mec blond, on dirait moi avec une casquette. Mais le mec que je vois, il est pas du tout blond. Bon, enfin, bref, c'est pas grave, euh, on continue le combat qui vient de commencer. Donc, j'essaye un peu de, de m'y retrouver. Je suis donc le mec blond, hein. euh, Donc, l'autre, en fait, qu'on voit sur... Un... Sur la, le petit mec qui avait un bandeau là, en fait il a pas du tout la même couleur de cheveux en jeu euh, que euh, ce qu'il qu a sur sa vignette. Donc euh, voilà, donc j'essaye de. de c'est direct, c'est un peu. Oh. <rire> j'essaye de me défendre, voilà, donc là je vais mettre KO. C'est plutôt facile pour le début un peu se concentrer euh, parce que bon là pour l'instant j'ai toujours pas de manette donc euh, je, je vais pas tarder euh, à faire l'acquisition ou essayer de retrouver, je sais que j'en avais une et je ne la retrouve pas, enfin je la cherche pas non plus, <rire> c'est vrai que ça commence à m'emmerder et j'ai un peu la flemme mais il faut que je la retrouve donc voilà alors là il a changé de perso donc c'est qu'une une casquette on dirait moi avec une casquette, pas bah, habillé pareil alors, alors non je sais pas c'est parce que les graphismes sont très très simples c'est pour ça qu'aussi euh, on perd facilement. Donc là euh, normalement j'ai gagné mon premier combat, je vais essayer de gagner mon deuxième. Euh... Même si je vois pas trop, c'est un peu différent. L'interface, je comprends pas tout mais c'est pas grave. Le plus en principal c'est que euh, on s'éclate, c'est un jeu de combat, on tape, on, on gagne. C'est mieux de gagner aussi au passage. Et voilà donc euh, là donc j'ai gagné. Mmh, ouais normalement oh là j'ai un petit un petit lag graphique euh, donc euh... oui le score euh, l'ordre je crois que je viens de choisir l'ordre avec lequel je vais jouer euh, par contre là donc je suis face à trois personnes donc c'est pas très équitable hein. ils sont donc je suis deux contre 3. D'ailleurs la tournure de phrase est spéciale, hein. je suis deux, non, non je... je sais que je suis schizophrène mais quand même, donc c'est parti on roule un fight, donc on est contre la petite dame là, et donc euh, ces trois acolytes on va essayer de leur démonter la gueule, euh... je sais pas s'il faudra tous leur démonter la tronche ou pas, ils sont quand même trois et qu'on est que deux, euh... allez, alors pareil euh, il y a une histoire de combo, euh, que je ne comprends pas trop, mais on sent... Je tape un petit peu, vu que je connais pas le jeu en fait, donc euh, je, vais je vais me contenter de, de taper avec des coups normaux, voilà. Même si je suis toujours au clavier <rire> c'est toujours un peu compliqué, mais pour l'instant, je m'en sors. Donc elle, je l'ai démonté, donc elle a trois potes, mais c'est pas grave, euh, ça change à rien. Euh, qu'est-ce qui se passe, donc Ouais... C'est reparti, donc round 2, donc je me tombe cette fois-ci sur... Ah d'accord, donc euh, en fait, ils sont chacun leur tour. En fait, je viens juste de comprendre comment ça fonctionnait. Ça fonctionner, euh, il sera temps, quand même, donc là je vais démonter, donc le mec a des, qui a des grands bras, il me semble, mais euh, qu'est-ce qu'il fait là, euh, je suis perdu franchement là, je suis perdu entre les personnages, euh, on était sur du euh, Capcom, ah mais oui d'accord, donc ça c'est les personnages de Capcom, donc c'est Dash Lim ou je sais plus comment il s'appelle exactement, j'avais oublié, euh, donc il y a des grands bras, Bon, je viens de le démonter, il m'appelle. à peine en... L'enlever, donc c'est pas grave, on va passer au petit blond. Go. Ah, non, c'est SNK. Enfin, moi je comprends pas trop. 3 hein, Capcom SNK, et SNK, voilà. Donc, euh, parce qu'on n'a pas on a pas joué contre SNK, il me semble, au euh, dernier jeu. Non, je suis perdu avec tous ces persos, c'est pas grave, le but c'est de s'amuser. Pour euh, <rire> bon, le coup, euh, je suis vraiment nul. Je suis pas de, de, de, de trop cette époque, bon, ça me permet un peu de découvrir quand même. Euh, bon, je m'aperçois quand même qu'ils sont vraiment bidons. Ils doivent être vraiment en mode easy parce que euh, je les démonte assez facilement. D'ailleurs, le, euh, le son, je sais pas si vous avez entendu, il a fait ah bon. ça. C'est les joies d'un émulateur. Peut-être que ça vient du jeu, mais ça m'étonnerait. Euh, je pense que ça vient surtout de l'émulateur avec lequel je joue. Évidemment que je ne joue pas sur une PlayStation 1. Déjà, je l'ai pas. Et, euh, et puis, j'ai pas d'enregistreur derrière, donc. Euh... Au final, ça ne me servirait à, à rien. Donc autant jouer sur émulateur. Bon on a des petits bugs de temps en temps, que ce soit graphique ou sonore. Alors soit soit c'est vraiment des bugs des bugs récurrents et donc bon bah il faut que je change d'émulateur. C'est vraiment rare. Euh, J'avais essayé quelques jeux PlayStation 2 aussi. Là ça, là, ça pose problème. PlayStation 2 c'est beaucoup plus puissant. Et même sur un bon PC c'est compliqué. Donc euh, on est sur de la PlayStation 1, essentiellement. Je vais peut-être retourner dans pas longtemps au jeu PC un petit peu. J'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs qui étaient sortis. J'ai pris beaucoup de retard à cause de tous euh... de, de, ces deux mois de vacances où j'ai rien fait du tout. Il est sorti plein de jeux. On je va pas tous les citer, mais il y en a un paquet. Donc, euh, on va sûrement se refaire ça. Euh, bon, je vous, dis, je vous dis quand même que j'ai déjà prévu euh, là jusqu'au 240 facilement euh, en jeu PlayStation. Euh, dont des jeux aussi Nintendo 64. Après, je vais revoir pour reprendre des jeux, euh, des jeux plutôt PC, euh, comme je faisais dans sur mes 200 premières vidéos, et je me suis un peu éloigné des trucs, c'est vrai qu'avec le temps. Bon, euh, je parle en même temps, parce que euh, parce que bon, les combats c'est un peu toujours la même chose, on est d'accord que euh, on va pas chercher loin. Bon, je vous ai pas laissé le gameplay cette fois-ci, bon en même temps c'est le troisième jeu de combat qu'on fait d'affilée, je me suis dit que on commencer à connaître un peu l'ambiance, on est toujours à un petit fond, une ambiance sonore, on demande des mecs, c'est beau, c'est. Ouais. Il y a des coups spéciaux, il y a des stratégies à avoir, mais pas au niveau au auquel je joue, je pense pas. Euh, surtout contre, euh, contre la console, quoi. De quoi euh, elle, est vraiment, elle est vraiment à chier. Euh, enfin, ça dépend. Parce que là, quand même, il m'a enlevé la moitié de ma vie. Il faut que je démonte euh, la femme. De je m'en fous, j'ai mon deuxième gars. Euh, j'aime bien, bien ce mec-là. Le mec avec un petit bandeau, là, j'aime bien. On dirait un ninja avec son petit bandeau, là, mais. <rire> mais c'est bien. Euh. Donc je ne connais pas, comme je disais, les personnes contre lesquelles je joue. Je les connais parce que j'ai déjà joué hein, à ce genre de jeu. Et je ne me suis pas tellement intéressé à cet univers de jeu de combat. Voilà. Allez, on va lui démonter sa race. Et on va s'arrêter, je pense, sur ce dernier combat. On n'ira pas plus loin. Voilà. La pauvre... Oh, elle a crié, elle est morte. Donc voilà, c'était donc Capcom VSSNK Pro Fight Truc de fou 2000. <rire> Ouais, ouais, super nom, hein, nom de fou. Euh, donc j'ai gagné, je suis un winner. Je pourrais continuer en mode arcade, mais je vais pas continuer. De toute façon, ça va être de plus en plus dur et euh, c'est à peu près euh, la même chose. Donc on va s'arrêter là. Mon euh, prochain adversaire. Voilà. Et donc ce sera tout donc pour Capcom, VSNK, Pro profile 2000 euh, et des brouettes. C'est trop long.